Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news concernant le film Uncharted. Et non, cette fois ce n'est pas pour vous annoncer un nouveau report, mais pour vous confirmer que le film arrivera sur Netflix dès l'année prochaine en 2022 suite à un nouvel accord entre Sony Pictures et la plateforme de streaming. Déjà étroitement liés par différents accords, Netflix et Sony Pictures Entertainment viennent de trouver une nouvelle entente concernant les films qui arriveront au cinéma à partir de l'année 2022. Cet accord couvrira donc les sorties en salle de Sony en commençant par le répertoire des films du studio. Suite à cet accord, Netflix obtiendra en premier les droits sur les productions Sony après leur sortie en salle pour une diffusion sur les plateformes de streaming et de VOD. Et nous avons donc les trois premiers titres qui arriveront dès 2022, à savoir le film Uncharted, Where the Crop of Things et Bullet Train. Viendront ensuite le Spider-Verse de Spider-Man de nombreux films Marvel avec les futurs épisodes de Venom et les suites attendues des franchises Jumanji et Bad Boys. Grâce à cet accord, Netflix aura également une vue d'ensemble sur toutes les productions de films Sony qui seront prêtes à arriver, que ce soit pour une sortie en salle ou sur une plateforme de streaming. En retour, Netflix s'engage donc à diffuser un maximum de films tout au long de ce partenariat. Pour le moment cet accord reste autour des films qui sortiront en salle et on ne sait pas si cela va s'étendre à tous les projets dont les séries TV et donc ce qui pourrait inclure la série The Last of Us dans les prochaines années. En tout cas c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'osent pas aller voir le film Uncharted au cinéma et qui ne veulent pas l'acheter directement en Blu-ray. Le film sera donc disponible assez rapidement sur Netflix. Voilà pour cette nouvelle vidéo, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et notre compte Instagram pour avoir toutes les informations autour des jeux et du studio Naughty Dog en temps et en heure. Salut à tous et à très vite